Personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Andaria pour une nouvelle Amine série. Et je suis plutôt excité parce que maintenant il y aura une nouvelle série aussi sur la chaîne YouTube. Ça va être la présentation de vos bases, etc. Donc, si vous jouez sur Andaria et que vous avez une base vraiment stylée que vous voulez que je la présente en vidéo, dites-le moi bon dans les commentaires. Et je vais prendre trois bases au hasard dans les commentaires pour les présenter et je vais les noter sur 10. Donc, on va faire comme on faisait à l'époque de K-Faction Donc, je vais choisir trois belles bases, je vais les noter. Je Dire qu'est-ce que je trouve le plus intéressant sur la base et ce que j'aime un peu le moins, et, euh, et puis voilà, vous allez passer dans une série qui va s'appeler Les plus belles bases du serveur, et ça est plutôt intéressant, je l'espère. J'espère que vous êtes excité au retour de cette série qui a été mis euh, super populaire à l'époque grâce à notre ami Flucocraft et bien sûr moi-même qui avait fait énormément de vidéos avec énormément de vues euh, à l'époque. Sur ce. Euh, sur cette amie de série ici, les amis, une petite amie de série un peu spéciale parce que euh, mon ami Nathan, en soi, mon ami, c'est juste un gars de ma faction que je joue sur Senacraft avec lui. Euh, J'ai trouvé euh, co comme quoi qu'il extrait sur ce serveur là, je savais aucunement que c'était lui en fait. Il est venu sur des doubles comptes et tout et il l'a il extrait en fait. Et, euh, en fait, c'est pas un double compte, comment dire. En fait, son pseudo c'est Nathan, euh, mais euh, son compte premium, son pseudo il était déjà pris donc il a pris un autre pseudo. Et puis vous allez voir, je savais pas trop c'était qui, son pseudo me disait quelque chose, il était banni deux fois pour x-ray, donc on l'a bien banni, il, était un peu, il avait un peu le seum le petit fils de pute, mais bon c'est pas grave, en fait il dit non je cheat pas je cheat pas et tout, et en fait j'ai dit comme ça tu te faisais chier et t'es venu x-ray, et là il me dit ouais comme ça sais sans trop réfléchir en fait, donc il a lui même avoué qu'il cheatait, donc on l'a banni, bref vous allez voir c'est plutôt marrant, et euh, aussi dernier truc, euh, on a aussi euh, banni un cheater, euh, normal, on, a fait, on vous allez voir, vous allez voir la vidéo, il y a des, pas mal de séquences intéressantes en espérant que le retour euh, des euh, plus belles bosses du serveur vont faire plaisir on fait ça dans la prochaine vidéo, je vous aime, c'était Iconce, ciao ciao un peu chelou Lugon, euh, cette meuf là, il y a beaucoup de gens qui l'ont report j'ai regardé le combat mais j'étais pas en train de euh, c'était quand même assez substitieux vraiment c'était vraiment substitieux et on dirait vraiment qu'il cheat, mais c'est pour ça le Je veux que lui et. Ait... Lui c'est un modo je crois. Je veux qu'il fight contre euh... contre. Euh... Attends, on va le rapprocher ici. Zombietech, voilà. Okay, alors, je veux voir s'il fight. S'il va se laisser tuer ou quoi. Mm. Il perd, il veut pas fight. Mm. Peut-être parce qu'il sait que ZombieTech c'est un modo. Je sais pas vraiment. Il l'a tué? Voilà, il là-dessus, chelou Notre ami a tourné bizarrement juste ici. Donc, est-ce qu'il va tomber sur le diamant qui est là euh, Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir assez rapidement. Donc, il tourne bizarrement vers le diamant. Donc, selon mes calculs mathématiques, ce je nomme X-Ray. Je veux quand même, ça fait trois alertes qu'il y a. Donc, il y en a eu une ici. Hmm, je sais pas, je sais pas, je sais pas c'est chelou Je vais encore le surveiller un peu les gars, je vous reprends Il a l'air de regarder vers le bas comme on peut voir ici Il regarde un peu vers le bas, il essaie d'éliminer de la redstone sans pioche Donc, euh, je sais pas, il a plus de pioche, il est un peu noob en fait Je sais pas pourquoi il tape partout Un peu bizarre quand même, un peu bizarre ce jeune homme là Est-ce hein? qu'il paraît ce gars-là cheat euh, Il est été deux fois, donc on va voir quest ce qu'il qu fait il veut pas aller là, il est un peu euh, hésitant euh, euh, il y a un autre staff qui est dessus sa tête, Donc il essaie de voir s'il si cheat je crois euh, On va voir, je vais le continuer à surveiller Je vous reprends J'ai demandé au gars qui était dans la base de sortir pour PvP avec lui Donc on va pouvoir avoir une bonne euh, une bonne vision des choses Donc là, attends, le gars il est là Il est freeze parce que là il bouge pas, mais non, il est pas freeze. Ok, allez, allez, le PVP. Allez, le PVP. Allez, le PVP, quoi. Putain, les gens sont retardés sur ça. Ok, what the fuck. Ouais, oh, il cheat, il cheat, il cheat, c'est Ok, ban. Euh, temps ban silix 30 d cheating allez adios amigos le gars il dit icons ban moi pan elle fut OK <rire> <rire> um, on va voir on va attendre genre 10 minutes je vais le débanner dans 10 minutes on va voir s'il va rager OK adieu bon euh, on va le débanner je pense qu'il a appris de sa leçon de pas demander d'être banni donc, unban, euh, oh, c'est quoi, c'est unban, c'est un pseudo, ok. Comme ça, j'espère qu'il a appris de sa leçon, on va avoir les, ses premières informations euh, dès son retour au jeu, les amis. Donc, oh, il y a quelqu'un qui fait sa farm aussi, très intéressant. J'attends qu'il se reconnecte pour avoir des informations. Ah, il est connecté. Alors, euh, t'as aimé ton bannissement. C'était pas assez long. On va voir qu qu'est-ce qu que notre ami va nous répondre. Euh, oh, une autre jolie femme à cactus. Pfiou. Ok, il a dit t'abuse, Ben, c'est toi qui m'a demandé d'être banni. Donc, euh, t'es un peu con quoi. Bon, le gars, il dit j'ai un abo de 7 ans. que plus est-ce que je peux screen Comme je suis une bonne personne, les amis, je vais le laisser screen quand même. Vous savez, j'ai un grand cœur. Euh, même si euh, je suis moche, j'ai quand même un grand cœur. Ok, euh, on a des reports de X-ray de la part de GNX Sky 1. Euh, son pseudo dit quelque chose en fait. Euh, je sais plus exactement de où. Je pense que c'est durant un de mes lives. Ça se peut-tu que ce soit un de mes lives Je sais pas. On va voir s'il extrait vraiment. Peut-être juste eu de la chance. De la chance encore. Faut croire qu'il est chanceux. Euh... Attends, on va regarder encore un peu les gars. Peut-être qu'il cheat pas. Peut-être qu'il est juste chanceux. Ouais. Je veux pas accuser quelqu'un. Son pseudo, il me dit quelque chose. Je vais... Avant de le ban, je vais lui demander si je le connais en fait. Parce que son pseudo, ça me. C'est peut-être le double compte de quelqu'un ou quoi, tu, sais, tu vois ce que je veux dire, je, je sais vraiment pas, je suis zen à trouver des diamants, aussi, je, je vais aller voir lui après. Il a trouvé de l'or rien de normal. ya tu des diamants proches Oh, il y en a là. Fait que s'il tourne pour aller là, ça veut dire qu'il cheat. Oh Oh Oh, ok. Uh, message, de Genix Sky. Uh, pourquoi tu es Ok, on va dire que tu es chanceux. Uh, tu as déjà été sur un de mes lives. C'est quoi ton pseudo YouTube Md Ok, viens TS privé, euh, celui euh, de Carfax. Je vais aller sur TS avec lui, je sais c'est qui en fait. Qu'est-ce que tu fais Nathan, pourquoi tu xcrais sur Minecraft Je ne sais pas. Tu pas Non. T'es juste chanceux bah, ouais. T'es sûr de ça? Ouais, ouais. Ok, si je te dédouesse, est-ce que ça va être de la chance ou ça va être de la malchance? Ah, bah, malchance. Ah, ouais, j'avoue que ça serait triste quand même. Eh, Nathan, pourquoi, pourquoi tu es en arrière depuis quand en fait? Bah, je sais pas, j'avais envie de. J'avais envie, un... envie de jouer sur un serve. Et là, tu t'es dit, ouais, je me fais chier, je vais aller miner des diamants pour donner un plus riche rapidement, c'est ça? Ouais. Non, ah, je sais avec TXRI, je t'ai eu! <rire> <rire> Fils de pute Je savais que tu cheatais mec. En plus je crois que tu t'étais déjà fait ban dans mon live le... au début non Euh ouais. Et qui t'a du... des bannes T'as acheté des bannes Non non c'est euh. je sais plus Fondateur là, Le fameux je crois. Tu m'avais débat. T'avais... Ah ouais c'est vrai. Mais de toute façon je crois que. vu que c'est ta deuxième fois c'est combien de temps tu crois Bon ok, je vais te mettre 14 jours vu que t'es euh t'es un ami en quelque sorte mais t'es plus un ami maintenant vu que Mais bon, c'est pas grave. ok adieu mec j'avais dit que j'allais aller euh, vérifier juste avant, je suis zen mais comme vous voyez il a peut être juste été chanceux parce que là il a passé juste à côté du diamant euh, à moins qu'il fasse exprès ça me surprendrait qu'il fasse exprès vraiment là, de pas extrait euh, je l'ai vu quand même assez souvent connecté puis comme je te dis ça, ça là il euh, y a vraiment du diamant un peu partout qui a oublié donc je pense euh, vraiment pas qu'il que, que, que cheat. Donc euh, je voulais juste vous tenir au courant. J'ai dit qu'on allait le vérifier juste après. Mais comme vous voyez c'est clair. Je vais quand même continuer à le regarder un peu. Puis si j'ai quelque chose je vais vous reprendre. Mais je crois pas qu'il y a quelque chose sur lui. Et voilà qui conclut notre euh, admin série cette semaine les amis. J'espère que ceci vous a fait plaisir. Un peu chelou quand même que euh, un membre de ma faction cheat. C'est sûr qu'il ne plus dans ma faction dans le futur les amis. Mais bon c'est pas grave. Euh, faites jamais confiance à vos membres de faction, ils sont, ça se peut qu'il y en ait qui cheatent et vous ils ne voulaient pas être associés à des mauvaises personnes, donc assurez-vous que les membres de votre faction ne cheatent pas pour pas que vous soyez dans les... Dans les... dans les, dans les, avoir des problèmes après et être dans le trouble. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis, si on atteint les 400 pouces bleus, je posterai une nouvelle année de série le plus tôt possible, dès que j'aurai trouvé masse de cheaters. donc sur ce, je vous dis à bientôt, c'est taïkonz, ciao, ciao